Ladies and gentlemen, nous sommes en train de faire les tier list des armes. On va pas faire les pistolets, mais on va faire le tier list des armes All right. de Rainbow Six pour l'année 2023. Avec en S, bien évidemment, les meilleures armes et en D, les moins bonnes armes. On va prendre en considération le recul, le dégât que ça va faire, etc. La méta du moment. Est-ce que ça se joue Est-ce que ça se joue pas Bien évidemment, cette tier list est à combler et à combiner avec l'autre tier list de la capacité des agents, qui est une autre vidéo sur YouTube. Mesdames, et Messieurs, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Ça nous intéresse. Et surtout, likez. Ça aussi, ça nous intéresse. Et le monteur, ça l'intéresse aussi. Merci, vous êtes des monstres. Jaeger c'est en A. Derrière, quel rang Qu'est-ce que vous en pensez de ça de l'ARX, là. De l'arme la... de, de Yana. Le problème, c'est juste les balles. Bah, ça peut pas être une arme qui part en D, hein. Elle est pas mal. Attention, n'oubliez pas, hein, c'est l'arme qu'on juge. Hein. C'est pas le perso. Croatie qualifiée Brésil éliminé 4-2 au pénal pour la Croatie. Oh là là, là, là, là, là. Quelqu'un peut m'envoyer une photo de Neymar qui pleure, MDR. Oh, vas-y, t'as raison. Oh, c'est triste. Ah, pour cette arme-là Ok, c'est parti en A. Finish Paul. Ensuite, on part sur la SIG Nous sommes sur Grim et sur IQ. En avant. S, A, B, C ou D. Hein. Regarde-les, les débilos. Ça. S, S, A, C, C. Ils sont tous là. Le truc n'est pas apparu au-dessus. Ils n'ont pas compris. Là, vous pouvez y aller. J'avais pas appuyé. S, S. Oh. Allez-y. Déchaînez-vous. Balance-le quand tu le dis aussi. Mais ouais, mais j'avais pas vu. Désolé, euh, Clément Salle de Bain, là. Putain, enfin, je reviens, rip le Brésil. Ouais, j'ai mis un Neymar qui pleure. Ah, il va rentrer en Brésil et le premier truc qu'il va dire, c'est. <rire> j'ai un Neymar! Je suis trop drôle Vas-y, vous foutez de ma gueule Ouais ça B Qu'est-ce que je fais de ça, moi B, ok Je suis d'accord Pour le moment, je dis rien Je suis d'accord Entre ça et ça et ça Ouais, B, B, B, B C'est bien, ouais Ça peut pas être au-dessus de ça Non, c'est bien, B Ok, c'est parti Termite et Oza. En S, l'arme de termite, elle est vraiment surcotée. Je sais pas, c'est peut-être parce que je l'ai trop joué pendant un an. Putain, je jouais que cette arme avant. Elle a pas une cadence de ouf quand même, non Je la mets en A, tu vois, pour les débutants, non Non, c'est fort. C'est fort, euh... Je mets un peu un 49-3 là, hein, pour la mettre en A. Ça va, ça va, ça reste une très bonne arme. Derrière, batteuse, Fuse Finca, en avant. Attention, 2023, honnêtement, elle a pris un nerf dans la gueule. Elle se joue plus, non Elle passe pas en B. Non, non, non, non, non. Elle est C ou D pour moi, non D, je sais pas. Franchement, il va y avoir des armes qui sont vraiment pourries pour le coup. Ouais, C pour moi. Ouais, ouais, j'ai même pas vous dire y... Ouais, vous avez raison. Je suis d'accord. Euh, derrière, on a l'arme de Frost. C'est A, B ou C. Et j'aurais plutôt tendance à dire A ou B que C quand même. Et vous êtes plus parti sur B avec sa cadence et tout. Ouais, j'avoue. B, c'est pas mal. Hein. Pas de cadence, mais zéro recul quand même. Zéro recul. Donc quand tu prends une pixel line, t'envoies quand même beaucoup de pruneaux. Après, tu peux avoir une cadence de ouf mais s'il y a beaucoup de recul sur une pixel line bah t'en envoies deux à droite deux à gauche là alors que là c'est ta ta ta ta ta ta ta ça reste un bim hein. ça reste un laser hein. mais bon B ça va on, est... on la met pas aux oubliettes on la met pas aux oubliettes elle est pas mal l'arme de Capcan et l'arme d'Azami vas-y mais qui est-ce qui met B quoi c'est une arme qui peut même pas être en B l'arme de Capcom ou l'arme d'Azami honnêtement hein, ça se joue entre S et A j'ai envie de la mettre en S personnellement j'ai envie de la mettre en S bon dégâts zéro recul en fait c'est quoi ses défauts elle a pas vraiment de défaut sauf peut-être le nombre de balles. Le défaut qu'elle peut avoir c'est le fait de pas avoir de zoom. Pour une personne qui voudrait tous les viseurs, que ce soit sur Capcan ou que ce soit sur Azami, elle n'a que du x 1. Capcan il a le 1-5. Ah ouais, Capcan il l'a en 1.5. Ah oh, les amis, je suis désolé, mais je vais 49.3 là-dessus. Hein. Vous la mettez en A, je la mets en S. Après le truc, attention, Capcan très bien si tu débutes le jeu. Elle est ouf cette arme parce que elle va sur deux opérateurs. Elle va sur Capcan, qui est un opérateur qui est exceptionnel si tu débutes le jeu, et elle va sur Azami, qui est sûrement l'opérateur le plus exceptionnel qui soit quand tu commences à savoir t'en servir, qui est incroyable. Azami. Shotgun de Alibi Maestro Azami. Mettez pas ça en D. Mettez pas ça en D ça c'est parce que vous êtes des débiles, je pense. Moi non plus, j'aime pas les shotguns, mais ça fait zéro dégâts. B après le buff, c'est un sniper. C'est clair, c'est une DMR, c'est pas un shotgun. Je le connais pas, je le connais pas assez en fait. T'as mis la DMR de Twitch en D et tu parles. Mais mec, bien sûr que je la mets en D par rapport à sa 417. Et l'attaque versus la défense, c'est pas pareil aussi. Il y a un principe asymétrique dans Rainbow Six, qui est valable en attaque parfois n'est pas forcément valable en défense. Tu joues des shotguns en défense, ouais Ok. Tu conseillerais à quelqu'un des shotguns en attaque non jamais non C ou B mais Je sais pas Qui est-ce qui le joue Parce que si vous le jouez pas J'enlève les personnes Qui ont mis D, Qui sont en fait comme moi Je pense Oh je sais pas Tu suis la scène pro Oui et toi tu suis mes vidéos Et toi tu connais Le marketing derrière Rainbow Six Et toi tu sais Que la scène pro Elle ne représente Qu'une faible partie De la population Malgré le fait Que pourtant ce soit La population qui est le mégaphone Celle qui a accès à Twitter Pour arriver à se dissocier Du fait que tu entends Beaucoup de choses Et que tu vois beaucoup de choses En te disant Ça ne représente pas La majorité des joueurs les personnes qui vont voir cette vidéo Les personnes qui sont en train de commenter à l'heure actuelle Ne sont pas des personnes qui suivent la scène pro Et ce qui est valable en attaque n'est pas valable en défense Et ce qui est valable chez les pros n'est pas valable Chez la majorité des personnes J'ai bien dit la majorité des personnes C'est pas parce que les pros le font qu'il faut copier. Le problème de la scène pro, c'est que c'est comme Twitter et l'environnement de Twitter. C'est pas un problème en soi. Hein Mais attention à ce microcosme. Attention à cet univers créé qui nous donne l'impression entre nous qu'on est absolument sûr que ça, ça représente la vérité. La population la plus forte, la majorité doit suivre les gens qui sont meilleurs ou je me trompe. Non, bah Non, pas du tout. Non, non, non, non, non, non. Il y a plein de trucs qui sont applicables pour des pros et qui ne sont pas du tout applicables, voire même totalement inefficaces pour des joueurs qui viendraient de débuter un jeu. Tu ne vas pas faire des étendues dans le meeting sur Oregon si tu es un gold. Tu pas besoin de ça au final. Il y a trop de choses qui peuvent être faites sur site. Il y a des endroits où tu peux te mettre, des placements que tu peux mettre, des armes que tu peux prendre qui ont une logique. À certains niveaux, dans une certaine méta, et pas à un autre niveau et à une autre méta. Et le pire, c'est que celle que tu entends le plus, la méta que tu entends le plus, c'est un tout petit noyau. La distribution en septembre 2022 de des personnes. Tes joueurs pro, ils sont là. C'est eux qui ont accès à Twitter. C'est ceux qui parlent le plus, c'est ceux que tu entends plus, c'est ceux que tu prends comme exemple, etc. Ils sont tous là. Si eux, là, suivent ces mecs-là, ils vont droit dans le mur. La scène pro se représente... 0,001% des joueurs. Ouais, ça représente très peu de joueurs et attention, c'est pas les dénigrer Mais attention à ce qui peut être Dit par les pros, attention à ce qui peut être Fait par les pros, et d'ailleurs c'est là le grand Problème de Ubisoft, c'est d'arriver à écouter les joueurs pros qui dans leur Bulle sont absolument convaincus que Si on applique tout ce que eux font Ça sera ok pour les joueurs en dessous, et Ubisoft Qui dit ben bah non au final, ça pourra les frustrer Les joueurs en dessous, etc. Parce que Ce qui est sûr, c'est que sur le graphe que je t'ai mis Si tu vois le nombre de joueurs à gauche là, Qui était une grande masse, etc. C'est énorme Montagne, c'est là qu'est toute la thune, donc il faut faut plaire à ceux qui ont accès à Twitter et que tu entends énormément, mais il faut surtout pas déplaire à ceux qui ont la thune. C'est eux qui te permettent de faire en sorte que le jeu vive, pas les pros à proprement parler. Du coup, on a mis quoi Merde. B. C, du coup. Quel rang pour ça L'arme de Nomad. L'AK, je sais pas quoi. L'AK, on n'a pas la licence. Je l'ai jamais joué, cette arme. AK-74. C'est quoi la différence avec une AK-47 Les deux chiffres sont inversés. <rire> j'ai pas vu. La principale différence entre l'AKS-74 et l'AK-47 est la munition qu'elle utilise. L'AK-47 tire de la cartouchette 62 x 39. Et l'autre c'est de la 545 x 39, non 545 x 39. Plus petite et moins puissante mais toujours efficace. Vous avez mis ça en B. Ok, ok, pourquoi pas. Ça, l'arme de racal, en avant. Vas-y, l'arme de racal, elle part en S direct, hein, on va pas se faire chier. Hein. Non, franchement, elle est trop bien cette arme. Elle est trop bien. Euh, le seul problème, c'est qu'elle fait 2 mètres de long. On peut la mettre directement dans la bouche du mec. Tire tout droit, ça a plein de cadence. C'est l'une des meilleures armes du jeu. Tac, le diggle. on s'en fout. L'arme de Tashanga. Ah, ça peut pas être du C ou du D pour moi. Ça peut pas être du S non plus, faut pas déconner. Ça peut pas être du, du même acabit que ça, quoi. Le fait que ça fasse des trous de rotation, ça doit être pris en considération, je pense. C'est quand même. La meilleure arme de tous les temps de Rainbow Six pour terraformer un BP. Le problème, c'est elle souffre, en fait, du mime de Tachanka. Ouais, oh. ah, franchement, je la mets en A, ouais. Ouais, je pense que... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais. Et pour une personne qui débute le jeu, à la limite, c'est bien quoi. Le Famas de Twitch, ladies and gentlemen. Le F2. Elle a combien de balles déjà le Famas 25 ou 30 ou 23 ou 21 comme elle a été nerfée puis réaugmentée 25 plus une dans la chambre 26. Et à la base elle devait en avoir 31. Famas du coup, ça part... En S Ladies and gentlemen Question Est-ce qu'on fait les... Non vas-y ça on le fait pas C'est Ça ça part en D Vas-y on le met en D direct J'ai même pas envie d'en discuter quoi Me faites pas yes, hein, Ceux qui vont me dire ah, non, Franchement moi je la joue C'est plutôt S hein, Sur les petites lignes et tout Ça on s'en bat les couilles Ensuite P90 Modifié hein. Arme de Rook Arme de Doc Doc aussi là ou pas Doc, Solis et, et Rook Non pas Doc Oui Doc <rire> Info de chat Ah je l'ai jamais pris sur Doc Ok 3, 2, 1, 0. Ouais, grave. Ah, c'est la meilleure arme du jeu. Du coup, ça, là, Space 12, là. Ok, vous avez décidé de me casser les couilles. Bon, ça part en C. Bon, ça part avec tous les shotguns. Ensuite, on a l'arme de Cavera qui va partir en B parce que c'est quand même mieux. Ok. Ouais, je le fais à votre place. Ensuite, on a l'arme de Finka et de Thunderbird. C'est pas mal, ça Rien que pour le silencieux Incroyable le bruit du silencieux C'est l'un des bruits les plus satisfaisants de Rainbow Six C'est du tapping ASMR cette arme Ah elle est trop bien Ok vous avez décidé de la mettre en A Ok ça me va Pff, on, et, lui, on l a, et lui il doit descendre Ça n'a aucun sens que lui soit là Et que eux soient là Enfin je sais pas hein. Je suis pas un expert du shotgun J'ai jamais joué le shotgun En 7 ans En 12 000 heures de jeu Je dois avoir 2 heures sur les shotguns Même pas Le shotgun de Kaïd Shotgun avec x2 Mais ça envoie des, ça envoie des pépites hein. En fait le principe du shotgun C'est à partir du moment où il y a une dispersion Mais je sais pas ce que ça envoie mais j'imagine que c'est de la slug Donc au final c'est une balle Ça reste une seule ogive Dans un jeu comme Rainbow Six Bon c'est un DMR Ça part en A Premier shotgun quasiment là-bas Attends lui il part en A Mais lui il est en C Et ça là C'est meilleur que la DMR de Haruni Je sais pas hein C'est vous qui me dites hein On reset tout Allez on repart à zéro On repart à zéro On fait un truc propre C'est le principe de la démocratie C'est beau sur le principe Mais dans les faits ça fout le bordel Et aucune cohérence Bah ouais bien sûr Bravo Ceci était un cours de sociologie hein. Ok en fait, on s'en fiche des armes, applaudissons-nous, applaudissons-nous Bravo d'avoir participé à cette expérience, on s'en fout des armes de Rainbow Six C'est l'arme de Mira J'ai peur de voir la 417 en D, est-ce une blague, monsieur Oui, je sais, mais le truc, c'est que la majeure partie des joueurs, 417, ils vont pas la jouer, tu vois. C'est pas parce qu'on la voit jouer chez les pros, ça représente que 1% des gens du jeu. On est bon ou pas Super, merci à la question entre S et A, bah allez tous vous faire en. Oh là là, ils arrivent à me faire un ex parfait, là. Allez, je la mets en S. Non, elle est pas mal, notre tier list. Elle est pas mal. Voilà, c'était la tier list. Euh, elle est terminée sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir votre avis, votre expertise, même, sur cette tier list. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on doit changer des choses, etc. Est-ce que vous jouez ces armes ou pas du tout On veut savoir ce que toi, là, Jean-Claude et Kylian, vous en pensez de cette tier list. Merci infiniment. Et n'oubliez pas, lâchez un like aussi. Faites pas les Radins, même si vous avez la flemme, tous. Non, on s'en fout, hein. on s'en fout les mecs. Hein. Mmh. Pauvre Nemar, bien à côté de moi.